Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire. Pour commencer les premières interventions, je vais donner la, la parole à, à Rachel Silvera qui est économiste et qui va nous faire une présentation sur les, les, les, les secteurs dévalorisés, les métiers dévalorisés. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette première table ronde que j'ai trouvée passionnante et pour faire un lien avec les propos de Tola, je voulais dire que c'est pour éviter l'écueil d'une définition trop restrictive du soin que nous avons décidé d'appeler cette campagne et la recherche que je vais piloter le secteur du soin mais aussi du lien aux autres pour intégrer justement ces travailleuses ces travailleurs en minorité, euh, qui euh, s'occupent notamment des jeunes enfants, de personnes parfois en bonne santé, mais qui n'ont pas une totale autonomie. Alors, comme l'a dit Sophie en introduction, euh, je vais piloter une étude pour l'IRES, financée par l'IRES, qui comprendra deux volets. Euh, un premier volet qui fera écho à cette première table ronde, qui vient de s'écouler et qui sera piloté par François-Xavier de Vetter, un économiste du Clerc à Lille et qui permettra d'avoir des simulations d'emplois complémentaires en ce qui concerne la France par rapport aux travaux de la CSI. Et pour ma part, je vais piloter une étude plus qualitative sur la revalorisation des emplois féminisés du secteur du soin et du lien aux autres, avec Séverine Lemière et Ophélie Labelle euh, qui euh, y participera. Mais autant vous dire que je mettrai à contribution tous les collectifs et les fédérations de la CGT pour nous filer un coup de main. Alors, en ce qui concerne euh, les emplois concernés par le secteur, on l'a dit, les délimiter c'est déjà très compliqué. Ce que l'on sait, et Sophie Binet l'a rappelé, c'est que euh, les femmes salariées sont concentrées dans peu d'emplois, ces emplois sont dévalorisés, au départ symboliquement, euh, à l'arrivée un peu moins du fait de la crise Covid, mais en tout cas toujours dévalorisés sur un plan financier. Et on l'a dit aussi, et j'ai travaillé là-dessus depuis euh, très longtemps, cette dévalorisation est l'un des facteurs expliquant que l'on est toujours un quart en moins en termes de rémunération entre les femmes et les hommes. Six professions regroupent la moitié des femmes salariées, on les trouve justement dans la santé au sens strict, dans le soin et le lien aux autres, euh, mais aussi plus précisément l'éducation, le nettoyage, la vente et le secteur administratif. Dans les professions dont on parle, infirmière, aide-soignante, aide à domicile, assistante maternelle, agente d'entretien, hôtesse de caisse, enseignante ou secrétaire, eh bien on va trouver près de 80%, parfois plus de 90% de femmes dans ces professions. avec ce paradoxe insupportable qui subsiste ces professions essentielles sont peu payées et dévalorisées. Alors cette forte féminisation ne date vraiment pas d'hier, euh, ce sont des métiers qu'on attribuait aux femmes parce que soigner, aider, accompagner, que sais-je encore assister, nettoyer, servir, ce sont des fonctions qui seraient naturelles, le juste prolongement d'une fonction maternelle et domestique, comme si ces métiers, et on l'a déjà évoqué ce matin, ne nécessitaient pas des qualifications réelles, c'est-à-dire des diplômes, de l'expérience, des savoir-faire, des technicités précises. J'aimerais juste vous donner un exemple de tous les biais qui ont été structurellement construits dans ces professions et qui reposent sur le fait qu'ils soient occupés par les femmes. C'est l'exemple des infirmières. N'oublions pas qu'au XIXe, et avant, euh, c'était des bonnes sœurs qui euh, étaient au service de Dieu et des malades euh, et qui étaient euh, actives uniquement euh, du fait d'une vocation. Ce n'était pas reconnu comme un travail rémunéré. Et au tournant du XXe siècle, lors de la laïcisation des hôpitaux, il y a eu des débats parlementaire, enfin l'équivalent du parlement, pour se poser la question faut-il rémunérer les infirmières au-delà de la stricte couverture de leurs besoins N'y a-t-il pas un risque de voir apparaître toutes sortes d'individus mercenaires qui qui deviendraient des infirmières, infirmiers, et, et avec un risque de perdre en qualité de soins C'est bien. Toute l'histoire des professions féminisées qui apparaît dans cet exemple, euh, avec en toile de fond un sujet qui m'intéresse aussi, c'est l'idée du salaire d'appoint. C'est pas la peine de rémunérer correctement ces professions. Ces femmes ont forcément un homme pour s'occuper d'elles. Et c'était le propos des économistes de l'époque pour justifier un salaire féminin bien plus bas. Alors aujourd'hui encore, on l'a dit les salaires sont tous en dessous du salaire moyen français et ou comparé à d'autres pays de l'OCDE, la France est vraiment très mal lotie. Je pensais, et on l'a un peu dit, au salaire des infirmiers et des infirmières dont il a été question tout à l'heure, on est à 9% pardon, <coughs> en dessous du salaire médian français. C'est pas rien aujourd'hui face à la crise de le rappeler. Alors j'ai l'habitude de retenir pour que ce soit clair euh, quatre critères et puis deux caractéristiques qui traversent toutes ces professions et qui fait qu'elles sont dévalorisées. Cela s'appuie sur des travaux qu'on a déjà menés auparavant pour lequel d'ailleurs la CGT avait été en partie impliquée, c'est le guide du défenseur des droits ou celui du CSEP. Quatre critères le premier, les diplômes, ce sont des métiers euh, dans la plupart de ces métiers de service, ces diplômes ne sont pas reconnus au même titre que ceux des services techniques, on peut prendre plein d'exemples, je pense évidemment aux infirmières qui ont dû attendre 2010 pour une reconnaissance moyennant chantage. Pardon. Deuxième critère, la technicité de ces emplois est niée, on l'a aussi dit ce matin tout ce qui relève des compétences relationnelles n'est pas considéré comme des compétences techniques et complexes, on les assimile finalement à des qualités personnelles et non à des apprentissages pourtant indispensables. Troisième critère, les responsabilités que ces professions génèrent auprès de personnes malades, fragilisées, d'enfants et eh bien dans les systèmes d'évaluation de, des emplois ces responsabilités ne valent pas euh, des responsabilités budgétaires, financières ou hiérarchiques. Enfin, on l'a dit aussi et on va y revenir, en termes de pénibilité, de charges physiques et nerveuses comme le dit la loi on est là aussi dans une invisibilité totale lorsqu'on porte un corps, lorsqu'on soutient un patient en fin de vie, et eh bien, ou on pourrait rajouter lorsqu'on supporte les décibels euh, des enfants dans une cour de récré, et eh bien tout cela est invisibilisé. Ça ne serait pas une vraie pénibilité reconnue euh, en tant que telle. À ces quatre critères qui définissent euh, ben finalement tout un programme de travail hein, pour améliorer et revaloriser ces emplois, s'ajoutent deux autres caractéristiques. La précarité, la plupart de ces emplois euh, sont, subissent des temps partiels imposés, courts, avec des horaires hachés, très fréquents, et c'est même la norme dans l'aide à domicile, dans la vente ou dans le nettoyage. Enfin, ces emplois n'offrent pas ou si peu de déroulement de carrière. C'est une sorte de plancher collant, comme le disent les Québécoises. On commence au SMIC et on risque de l'être toute sa vie, avec les répercussions sur les retraites que cela comporte. Alors, pour finir, j'aimerais dire que, et c'est un peu inquiétant, la loi sur l'égalité salariale qui a été introduite en 72 en France et renforcée en 83 grâce à madame Roudy et eh bien elle prévoit un salaire égal pas seulement pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale et ça veut dire quoi ça veut dire que oui la loi permet de comparer des emplois différents occupés majoritairement par des femmes et occupées majoritairement par des hommes, on peut les comparer et dire, comme je l'ai fait, j'en profite pour faire un peu de pub dans notre dernier bouquin mage le genre au travail, on peut dire une infirmière, même aujourd'hui dans ce pseudo -catégoria, dans cette pseudo catégoria, gagne in fine moins qu'un technicien hospitalier. On pourrait faire la comparaison euh, comme au Québec, euh, pourquoi est-ce qu'une gardienne d'enfants ne serait pas rémunérée comme un gardien de zoo C'est inquiétant de constater que les premières étaient moins rémunérées que les secondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a plein de pistes, et puis je vous fais confiance à la CGT pour trouver plein de revendications possibles. Pour ma part, c'est le moment d'insister sur le fait que les négociations de branches doivent revenir sur ces fameuses classifications professionnelles qui ont structurellement dévalué les emplois féminisés et puis je rajouterais qu'il faut oser se comparer et pourquoi pas imaginer des actions coup de poing, des actions groupes, puisque la loi le permet, autour de professions qui pourraient se mobiliser dans ce domaine. Je euh, J'en profite pour vous faire un petit appel, puisque euh, grâce à, à l'étude IRES, nous allons euh, donc lancer une vaste enquête auprès de toutes ces professions pour euh, justement recueillir euh, les caractéristiques de leurs emplois, tout ce qui est le non-prescrit euh, dans euh, leur boulot, et euh, nous appuyer dessus pour aller à terme vers quelques comparaisons d'emplois entre certaines professions du soin et du lien et des comparateurs avec des professions à prédominance masculine. Donc je vous invite à nous suivre puisque cette enquête va être lancée en septembre prochain, donc un grand questionnaire en ligne auprès de la douzaine de professions. Que nous avons retenu, c'est pas toutes, mais c'est déjà pas mal. Et puis pour faire connaître cette enquête, la diffuser largement et poursuivre notre démarche. Merci beaucoup, Rachel. Rapidement, nous ne sommes pas présentés avec Frédéric, donc Frédéric est conseillère confédérale aux droits des femmes et à la discrimination, et moi-même Ophélie Label, membre de la direction fédérale de la Fédération santé et action sociale et de l'UD des Pyrénées-Orientales. Euh, nous allons passer euh, la main à Mireille. Vas-y Frédéric oui, Mireille Caro, qui est dirigeante nationale de la CGT et qui est pilote du collectif confédéral Aide à domicile et qui va intervenir sur la situation actuelle dans toute sa diversité des aides à domicile avec des besoins en évolution constante. Vas-y Mireille. Bonjour à toutes et tous et puis je voudrais saluer déjà toutes les interventions précédentes qui, j'espère, vont faire évoluer le débat public sur toutes ces questions-là qui sont hautement, hautement importantes. Donc, je crois que c'est important de, de préciser qu'on a un, un véritable défi devant nous euh, qui est lié à l'évolution des besoins d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Alors, même si, comme l'a dit Fabienne, hein, celle-ci n'est pas uniquement liée à l'âge, le vieillissement de la population va toutefois considérablement accroître les besoins dans les années à venir. D'ailleurs, le gouvernement communique assez régulièrement sur le développement du maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Selon les chiffres du ministère de la Santé et des Solidarités, ce seront 300 000 emplois qui seront à pourvoir d'ici 2030. D'ailleurs, une grande campagne est lancée. Par contre, il manque juste l'essentiel, c'est trouver les candidats à l'embauche. Et aujourd'hui, effectivement, comme dans la santé, de nombreux postes restent à pourvoir. Et on peut lier, bien sûr, la question de la précarité, de la rémunération qui est très faible, et comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, la question de la perte de sens qui est, qui est essentielle et qui fait que la question d'attractivité des métiers se pose réellement et ne peut pas rester un simple slogan qui ne serait pas suivi de véritables mesures réelles et concrètes. On ne relèvera pas le défi en s'inscrivant dans une logique purement quantitative ou économique avec le développement d'un secteur privé à bon marché dont le seul objectif est de réduire les coûts par rapport à l'accueil en structure qui actuellement coûterait, coûterait plus cher. Simplement maintenir les personnes en perte d'autonomie à domicile dans de bonnes conditions implique de mettre des moyens pour un accompagnement de qualité. Cela passe par des professionnels qualifiés, reconnus, bien traités, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. Et c'est le lien également à faire entre la qualité de l'emploi et la qualité de service euh, qu'Emmanuel a, a, a également abordé tout à l'heure. Donc, la crise sanitaire que nous vivons a mis en exergue l'importance du travail de ces salariés, dont 97, 97 sont des femmes et qui sont en permanence au service de l'intérêt général, mais qui restent, malgré toutes les communications médiatiques auxquelles on peut assister, les grandes oubliées des pouvoirs publics et ceci à quelques niveaux que ce soit. Alors, on parle de première ligne, seconde ligne, peu importe, en tout cas, durant tout le premier confinement, elles étaient là, présentes auprès de personnes vulnérables, et elles ont bien souvent été les seules en lien avec les personnes isolées à leur domicile, et elles ont dû faire face également au manque de moyens de protection, et à une non prise en compte de leurs difficultés de la part de leur tutelle. En plus d'être invisibles, elles ont connu le mépris en étant exclues par exemple des augmentations salariales dont ont bénéficié d'autres professions. Et elles ont même été exclues pour un grand nombre des primes annoncées par, par Macron et son gouvernement. Vous savez, les fameuses primes pour les aides à domicile qui ont été versées selon les départements, selon les choix politiques des départements. Certains départements n'ont eu droit à rien, d'autres ont eu droit à peau de chagrin, des montants qui s'élevaient à même pas 100 euros de primes spéciales Covid. Elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à s'exprimer, mais dans un contexte où il est très, très difficile de se rassembler, de s'organiser et de se mobiliser. Alors Parce qu'elles travaillent souvent, elles travaillent d'ailleurs tout le temps, seules au domicile des bénéficiaires. Elles subissent une très grande précarité, avec parfois uniquement quelques heures d'intervention, et puis la peur de voir ces heures diminuer. C'est quand même 89 d'entre elles qui subissent des temps partiels imposés. Elles ont des rémunérations qui sont très faibles, et avec une pluralité de types d'employeurs, de statuts, de convention collective et donc de garanties collectives qui peuvent différer d'un secteur à l'autre. Elles travaillent dans les SIAD, les SAD, les SPASAD, c'est les différents services qui peuvent exister. C'est un petit peu difficile de s'y retrouver, y compris pour nos structures syndicales qui les reçoivent en proximité, les unions départementales, les unions locales. Et C'est pour ça que notre collectif a décidé de travailler à un état des lieux qui pourrait permettre l'organisation de ces salariés, quel que soit leur statut. Alors, je ne développerai pas tout, bien sûr, hein, mais euh, en quelques mots, donc, on retrouve euh, trois types d'employeurs. Le secteur public, donc, euh, qui soit fonction publique hospitalière ou, ou territoriale, et qui regroupe à peu près 14 des salariés du secteur. Le secteur privé, qui représente un peu plus de la moitié, 54 avec un secteur associatif ou lucratif, qui d'ailleurs est en plein développement. Et puis, le secteur du particulier employeur, qui relève aussi, bien sûr, du privé, hein, c'est des emplois borlots, mais avec l'emploi direct qui regroupe à peu près un tiers des aides à domicile. Ce sont au moins six conventions collectives, pour parler des principales, ou statuts euh, qui sont différents, qui couvrent ce secteur. Par contre, elles ont toutes un point commun qui est, bien sûr, beaucoup plus accentué pour le secteur privé, c'est la précarité. Une rémunération qui reste très faible, quelle que soit la nature de l'employeur. Par exemple, le salaire moyen dans les entreprises du service à la personne varie de 44 à 50 du SMIG, alors en prenant en compte bien sûr le temps de travail. Dans l'associatif, la rémunération moyenne brute est de 1 520 euros pour une auxiliaire de vie et elle est de 1 145 euros pour les agents à domicile. Le taux de pauvreté chez les aides à domicile est de 17 et il est deux fois supérieur au taux moyen de pauvreté de l'ensemble des salariés. Pourtant, les conditions de travail restent très difficiles et les responsabilités sont aussi import très importantes. Et ces salariés jouent un rôle déterminant dans la cohésion sociale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, elles sont bien souvent le seul lien avec les personnes accompagnées et elles sont au service de l'intérêt général. Donc, on a besoin de créer des emplois actuellement. C'est 100 000 emplois qu'il faudrait aujourd'hui pour répondre aux besoins. Mais il faut permettre l'accès à un emploi à temps plein pour toutes celles qui le demandent. Il faut bien sûr revaloriser considérablement ces emplois en augmentant le salaire. Alors, je rappelle euh, euh, que la CGT revendique un SNIC à 1 800 euros et ça peut être qu'un minimum. La revalorisation aussi de l'indemnité kilométrique ou la mise à disposition de véhicules, comme ça peut être le cas parfois dans certains SIAD euh, rattachés à des établissements publics de santé qui peuvent mettre à, à, à disposition euh, les, des véhicules de fonction, mais ça reste vraiment rare et vraiment euh, à la marge il faut qu'il y ait une rémunération de tous les trajets et tous les déplacements, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque on, les déplacements pour se rendre sur la première intervention ne sont pas pris en compte. Hein, enfin, Je n'ai pas le temps de développer, mais il faut aussi une rémunération de tous les temps collectifs qui, eux aussi, sont réduits à peau de chagrin et qui sont même inexistants dans certains secteurs, comme dans le secteur du particulier employeur. Il faut bien sûr proposer des formations qualifiantes qui soient reconnues par le salaire, des déroulements de carrière, qui permettent aux salariés une évolution professionnelle. et Il faut bien évidemment des garanties collectives de haut niveau. Donc, je partage qu'on a besoin de continuer à exiger la ratification de la Convention 189 de l'OIT sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques afin de garantir des droits en matière de temps de travail et de rémunération. Le secteur du domicile est d'intérêt public. Il concerne les actes essentiels de la vie quotidienne de plus de 1,5 million de personnes pour l'instant. Ils portent des enjeux importants au vu du nombre de salariés et de personnes aidées que cela représente. Ils sont indispensables et ce sont en plus des métiers non délocalisables et au plus proche de l'humain. Ils permettent le maintien de la cohésion sociale et doivent être reconnus comme tels. C'est pour ça que la régulation par le marché du secteur ainsi que le développement du privé, notamment le lucratif, est complètement contraire aux revendications de la CGT, qui depuis des années œuvre pour la reconnaissance d'un grand service public de l'aide à l'autonomie, intégrant l'aide à domicile et financé à 100%, comme l'a rappelé Fabienne, par la branche maladie de la sécurité sociale, pour le soin, mais comme pour l'ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne. Voilà, on pourrait en parler longuement, mais je j'ai essayé de, de synthétiser ce qui me paraissait vraiment essentiel à faire, à faire ressortir sur, sur ce secteur qui est vraiment euh, le parent pauvre, on va dire, du salariat dans notre pays. Euh, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Mireille. La parole à Marie Molinier. Euh, Marie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Marie, je suis infirmière au CHU de Toulouse. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le Ségur de la santé de, du printemps-été 2020 euh, est un acte, est un acte non, qui n'est pas allé au bout de, de, de, de, son, de son travail, notamment sur la revalorisation des métiers à prédominance féminine. Euh, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, que le Ségur euh, n'a pas été au bout, enfin, il a à peine commencé. Euh, il y avait les, les deux axes importants, ben, c'est les, les, les salaires et les conditions de travail. Donc pour les, En ce qui concerne les salaires, euh, pour que le, le, la remise à niveau soit décente, il aurait fallu au moins 300 euros par mois de plus. Or, nous n'avons obtenu que 183 euros. Et encore, donc déjà la somme n'y est pas, et encore c'est sous forme de complément de salaire, donc ils n'ont pas modifié nos indices, donc ce n'est pas intégré dans notre salaire. Donc ce CTI, donc, en traitement d'hier pourra être, on le sait, à tout moment réduit, voire disparaître. Et on peut le craindre, puisque dans les projets de financement de la sécurité sociale pour 2022, l'ONDAM n'est qu'à 1,1, ce qui est le plus bas historique, donc voilà, ça, va, ça, va, ça augure forcément d'une bonne cure d'austérité dans la santé euh, avec la bonne excuse qu'avec la crise du Covid, les caisses euh, seront vides. Voilà, et en, et en termes de conditions de travail, euh, il y aurait fallu, enfin il faut, des embauches, des ouvertures de lits euh, et ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Euh, ils sont toujours dans, euh, dans le tout ambulatoire, euh, donc voilà, y a, nous on ne voit pas venir les, les créations de lit euh, attendues et puis surtout euh, les embauches, parce que déjà il n'y a pas la volonté. Euh, les, les, ces métiers, euh, donc infirmières et soignants ne sont pas euh, attractifs. Et, et en plus. Euh, Effectivement, il n'y a, a, a pas assez de, de, de professionnels qui sortent des écoles de toute façon pour, pour postuler à tous ces emplois. Est-ce que tu pourrais, Marie, s'il te plaît Rapidement, euh, nous dire, euh, qu'en est-il, tu parlais de la difficulté, d enfin, du manque de personnel à l'hôpital public, euh, notamment sur les infirmières, mais qu'en est-il de la reconnaissance de la pénibilité en lien avec les conditions de travail Alors, La reconnaissance de la pénibilité, euh, c'est… Alors, en ce qui concerne les infirmières, euh, elles ont eu euh, une espèce de droit d'option euh, en 2010 qui depuis, a concerné quasiment tous les autres paramédicaux. Donc, on leur a fait un chantage à choisir entre la, pour celles qui étaient déjà en poste à l'hôpital, choisir entre garder la pénité et la revalorisation de salaire. Bon, il faut savoir que sur les professions infirmières et aides-soignantes, 30% des aides-soignantes partent à la retraite avec un taux d'invalidité et 20% pour les infirmières euh, donc il est contraint souvent à partir plus tôt à la retraite et donc avec des, des pensions euh, extrêmement euh, basses et c'est des professions qui euh, perdent 7 ans d'espérance de vie par rapport euh, aux, aux femmes euh, en France. Donc, euh, on, on, les chiffres parlent d'une espérance de vie de 78 ans, euh, donc pour euh, les infirmières et soignantes, contre 85 ans euh, dans la passion générale pour les femmes. Et ces problématiques ne sont pas du tout euh, reconnues puisque donc, on a retiré la pénibilité aux infirmières euh, quand elles sont cassées par le travail, euh, maladie professionnelle, accident de travail. Euh, la, les directions des hôpitaux euh, euh, ne proposent pas de postes aménagés euh, à, à ses collègues. Euh, les restrictions médicales sont souvent euh, respectées. Euh, donc, ce qui aggrave, euh, bien sûr, euh, leur, euh, leur état de santé. Euh, les, le sous-effectif euh, euh, nous oblige, euh, enfin, nous, euh, on, on travaille tout le temps en surcharge de travail, euh, voilà, tous les jours. Le Covid a mis en lumière euh, nos métiers avec les, les difficultés, euh, la pénibilité euh, qui est inhérente à ce pied, sauf qu'en fait, euh, euh, hors Covid, euh, on travaille déjà dans ces conditions euh, tout le temps euh, depuis cette course contre la mort quotidienne, le soutif qui fait qu'on ne peut pas soigner les patients comme on devrait le faire parfois, occasionne une souffrance éthique très très très importante chez, les, chez, les, chez, chez nous, quoi, chez, chez les collègues. Quand on ne peut pas soigner quelqu'un dans un lit correctement comme on devrait le faire, en tout cas, c'est vraiment très très compliqué à, à ramener à la maison. Euh, il y a le, le, le problème, le sous-effectif occasionne aussi un problème par rapport à la prise de, des repos. Euh, on a beaucoup de mal à prendre nos congés avec les familles par rapport aux vacances scolaires. Euh, et ça, c'est pareil, il n'a rien à faire par rapport à ça. Euh, les dix n'ont pas tout changé de braquet par rapport au management. L'optionne toujours euh, sur sur le dévouement des, des soignantes, euh, les, les, les, les, il existe toujours un management de stabilisation des, des, des, des soignants pour ne pas abandonner les, les patients, les collègues, etc., sous couvert de continuité des soins, sauf que cette continuité de soins, elle, elle incombe à l'employeur et pas, pas aux agents eux-mêmes. Merci Marie. Malika Godel, qui est professeur des écoles en Ille-et-Vilaine et qui va intervenir sur la dévalorisation des métiers de l'éducation. Alors d'abord, le métier de professeur des écoles, c'est un métier qui est féminisé à plus de 80%. Il y a une charge de travail très importante, celle face à élèves que vous connaissez tous, et puis la préparation de classe, les corrections, les rencontres avec les parents, les concertations en équipe. Et puis se former. Toutes ces heures-là, c'est heures, des heures qu qui sont plus nombreuses en réalité que les heures qu'on a face à élèves et puis qui ne cessent d'augmenter avec euh, l'informatique qui a décuplé la paperasserie. On a une charge de mental très importante hein, pour tout anticiper avec euh, 25 à 30 élèves. Euh, c'est assez compliqué. Euh, de plus, euh, on a des qualifications qui sont nécessaires dans l'ensemble des matières pour enseigner en école et nos responsabilités sont importantes pour assurer la sécurité physique et psychologique des hommes, jeunes enfants et les amener à apprendre et Pourtant, euh, notre métier est euh, assez peu reconnu, enfin assez peu... Euh, euh, on a, on a euh, un recrutement donc, qui est en, en niveau master et on a un métier, qui, on a un traitement qui commence pourtant qu en dessous des 1500 euros euh, par mois. Donc euh, évidemment, la, la CGT, on a des revendications assez euh, claires là-dessus. Hein. On demande une augmentation de 400 euros euh, pour l'ensemble des professeurs des écoles, euh, un déroulement de carrière qui soit fait sur un seul grade avec euh, le même avancement pour tous et une diminution du temps de travail devant les élèves. On demande en fait seulement 18 heures par semaine au lieu des 24 actuelles euh, qui serait en lien avec les 32 heures que réclame la CGT. Et puis, par contre, une reconnaissance de notre temps de concertation à 6 heures, alors qu'aujourd'hui, il est reconnu qu'à 3 heures, alors qu'on le dépasse largement. Pour les AESH, donc les accompagnantes des élèves en situation de handicap, euh, la situation est encore plus compliquée. Hein, elles sont euh, de 90 de femmes. Elles sont toutes précaires. Il faut qu'elles enchaînent donc, un premier contrat de 3 ans, puis un deuxième contrat de 3 ans avant d'obtenir un CDI et ne peuvent pas être titularisées dans la fonction publique. Elles ont toujours des temps partiels qui sont imposés, 24 heures par semaine sur 41, heures dans 41 semaines dans l'année. Euh, elles sont payées autour de 750 euros nets mensuels et n'ont aucune reconnaissance professionnelle alors qu'elles s'occupent d'enfants en situation de handicap parfois très lourd. Leur formation est très très insuffisante. Euh, C'est pour ça que la CGT réclame donc leur, leur titularisation, une reconnaissance de, leur, de, de leurs heures de travail en dehors du temps qu'elles ont face à élèves et d'un temps de concertation avec les, différentes, les différents personnels, que ce soit les enseignants, mais aussi les professionnels de santé, qui soient comptés dans leur temps de travail, et puis aussi parfois avec les parents d'élèves. On réclame évidemment aussi une augmentation de, de salaire, une réelle formation, en fait, on réclame à ce que ça soit enfin reconnu comme un vrai métier, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Le dernier métier, donc, euh, je vais évoquer, c'est le métier d'ATSEM, donc Agente Territoriale Spécialisée des Écoles Maternelles, alors là, c'est un métier qui est féminisé à plus de 99%, autant dire qu'il n'y a quasiment que des femmes. 20% de ces emplois sont des emplois précaires. 20% sont à temps incomplet la plupart du temps imposé. Leur temps de travail est annualisé. Donc euh, là, Généralement, on va aller de 28 à 48 heures selon les semaines, euh, mais parfois on dépasse les 40 heures dans certaines municipalités. Elles ont des tâches qui sont très variées. Hein, euh, alors, il y a les tâches avec les élèves, évidemment, qui sont très connues. Mais en dehors de ça, elles vont aussi être parfois maîtresses de stage pour des CAP. Elles vont pouvoir faire office d'accompagnant des élèves en situation de handicap s'il n'y en a pas, puisqu'on en manque tout le temps. Elles ont souvent un contrat de périscolaire, le temps des midis, des soirs, des matins. Elles peuvent être coordinatrices de projets, encadrantes dans des équipes. Elles assurent souvent l'entretien des locaux. Bref, il plein de tâches annexes. Euh, qui ne sont pas reconnus et qui ne sont pas euh, valorisés. Euh, de plus, elles sont, euh, leur, euh, leur rôle éducatif face aux élèves est complètement nié. Euh, S'ajoutent à ça des problèmes de pénibilité. Euh, 90% d'entre elles ont des problèmes de dos liés aux postures et aux mobilier inadaptés. Elles ont en permanence des gestes, elles ont des, des gestes répétitifs. Elles peuvent porter des charges de lourdes, par exemple les meubles. Elles sont dans le bruit toute la journée et particulièrement sur le temps du midi, en dépassant des décibels. Ce n'est pas reconnu, mais les décibels dépassent largement ce qui devrait être le cas dans les préconisations. Leurs journées sont très longues. Elles peuvent commencer à 7 heures avec l'accueil en périscolaire et finir jusqu'à 19 heures, avec des pauses, quelques rares pauses dans la journée. Et en plus de ça, elles vont être sujettes aux maladies infantiles. Euh, ce qui est extrêmement fatigant pour le corps. Pourtant, il n'y a aucune reconnaissance de toutes ces, ces activités-là et de ce, cette pénibilité. Euh, on remarque aussi que euh, la plupart de leurs tâches en fait, se relèvent normalement de la catégorie B, de la fonction publique. Pourtant, ils sont recrutés en catégorie C. Et pour avoir la catégorie B, il y a un concours interne, mais il est ouvert à très, très peu de personnes. C'est pour ça que euh, la CGT revendique donc, euh, un il y a un déroulement de carrière qui se passe aussi sur la catégorie B et même un recrutement en catégorie B directement. On veut une reconnaissance de la pénibilité, une revalorisation de salaire. Et on demande à ce qu'il y ait un temps de concertation qui soit pris en compte dans leur temps de travail, ce qui n'est généralement pas le cas pour le moment. C'est les mairies qui peuvent le faire, mais ce n'est pas imposé. Et puis on demande à ce qu'il y ait une ADSEM par classe à temps plein. Donc pour ces trois métiers, un professeur des écoles, AESH et ADSEM, on a des revendications communes à la CGT, une revendication qui va plutôt toucher sur les conditions de travail de ces trois métiers et qui passe par la diminution du nombre d'élèves par classe et l'adaptation des locaux. Et puis aussi une demande de formation commune aux trois métiers sur des temps communs qui serait extrêmement intéressante pour qu'on puisse échanger et aller dans le même sens. Merci Malika. Est-ce que tu peux nous présenter donc la profession d'ASH en EHPAD au quotidien ainsi que les difficultés que vous pouvez rencontrer, s'il te plaît. Cathy Duployer, Je travaille en EHPAD à saint laurent -de serdan dans les Pyrénées-Orientales et je, je, je suis aussi bon, la secrétaire du syndicat. Voilà, ben, effectivement, oui, euh, ben, le rôle de l'ASH est très important hein, dans le quotidien des résidents, euh, euh, il adapte ben, ses tâches à ses habitudes de vie. Euh, donc, le résident qui connaît très bien l'ASH, puisqu'on n'est pas, il faut savoir qu'il y a généralement deux équipes d'ASH, donc c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et donc, il se crée quand même un lien avec le résident qui fait qu'il se confie beaucoup plus à l'ASH. L'ASH a énormément de tâches à, à effectuer. Mais effectivement, avec euh, une possibilité de les adapter par rapport aux résidents, parce qu'on n'est pas, euh, on peut, on peut déplacer une tâche pour une autre, et euh, donc on essaye nous de, de nous adapter aux résidents. Euh, bah, L'ASH, effectivement, n'a pas ce côté du soignant, qui, le, le soignant, on le sait, quand euh, vient voir les résidents, euh, bah, c'est plutôt une agressivité plus pour lui, hein, puisque c'est toujours pour un soin, donc dans son intimité, donc. Euh, euh, ben effectivement l'ASH n'a pas qu'un rôle d'hygiène, il a aussi ce rôle où euh, ben il est là pour euh, écouter le résident, euh, ce que n'a pas toujours le temps de faire euh, l'aide-soignant ou l'infirmière qui sont toujours à flux tendu. Donc on a aussi ce rôle de, de, de, de confident avec, euh, avec euh, le résident et euh, on participe à leur repas, on participe à, leur, à tout ce qui est euh, relationnel, l'accompagnement, tout ce qui est animation. Euh, euh, enfin voilà, quoi, on, a, on, a, on est multitâche en fait, hein, donc je trouve que c'est très important d'avoir euh, des ASH sur les établissements parce qu'on euh, on arrive à combler tout ce que les autres professionnels n'ont pas le temps de faire. Quoi. Et effectivement, hein, euh, on nous demande beaucoup aussi de, de rendement au niveau de nos tâches propres. Hein, C'est-à-dire, euh, nous on a actuellement, euh, je pense qu'on est à 35 chambres par agent, à faire par jour. Sans oublier qu'on doit faire aussi dans notre journée les petits-déjeuners, participer au repas, la distribution des plateaux, les locaux communs, les couloirs, euh, euh, s'occuper du lèche des résidents, euh, voilà. Et, euh, et, et c'est hyper compliqué, donc effectivement, bon, euh, nous dans notre établissement, euh, ben, on a mis quand même certaines choses euh, à plat, hein, donc on est dans l'incapacité d'appliquer tous ces protocoles qu'on nous demande, euh, euh, parce que sinon c'est au détriment du résident et qu'il en est hors de question. On ne peut pas rentrer dans une chambre, faire le ménage et ressortir. C'est impossible. Nous aurons sûrement des questions de toute façon par la suite. Eh ben, je passe tout de suite la parole à Sylvie Vachou, qui est hôtesse de caisse en charge du secteur de la grande distribution à la Fédération du Commerce et euh, qui va intervenir sur la, la non reconnaissance, pardon, justement, euh, de la pénibilité, de la précarité, des horaires atypiques euh, des caissières. À toi, Sylvie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, déjà. Euh, J'ai écouté, justement, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Et bien que nos secteurs sont un petit peu éloignés, euh, de, de, ce, de soins et de l'aide à la personne, etc. Mais en termes de conditions de travail, de précarité, d'horaires atypiques, etc., on se retrouve complètement. Quoi. Euh, je, je me disais qu'effectivement, on a, on a tous les mêmes problématiques. Peut-être parce que nous sommes femmes, hein, tout simplement. Euh, voilà. Donc, la grande distribution, hein, pour aller vite, c'est environ 630 000 salariés, hein, selon les chiffres 2018. Nous attendons avec impatience les chiffres 2019-2020 parce que nous savons qu'il y a eu quand même des plans sociaux de grande envergure dans nos secteurs. Et euh, sur ces 630 000, une grande majorité sont des femmes et dont une grande majorité sont à temps partiel. Alors ces chiffres sont aussi à, à pondérer parce que depuis quelques années, ils ont intégré au niveau de la branche les entrepôts donc très masculin à temps complet, et le commerce de gros, où effectivement c'est assez masculinisé et aussi à temps complet. Donc pour la branche, c'est 30% de temps partiel, alors qu'on sait pertinemment que dans les magasins, ça dépasse largement ce chiffre, et c'est 60% de femmes, alors que l'on sait que ça dépasse aussi largement ce chiffre dans les magasins, c'est une majorité de femmes. Alors ces métiers qui étaient justement invisibilisés hein, au fil des années, euh, avec une non reconnaissance en termes de salaire, euh, des, avec la généralisation du travail du dimanche, du travail euh, nocturne, euh, des amplitudes horaires euh, qui s'étendent, etc. Bizarre, fin, ont été mis en lumière euh, pendant la crise sanitaire euh, de l'année dernière, hein, où on s'est rendu compte que ces métiers sont, sont devenus, ou étaient déjà, hein, mais ils, étaient, ils ont été largement mis en lumière, et, ce sont, et on s'est aperçu qu'ils étaient essentiels, parce que malgré tout, les, caisses et, enfin, les caissières ont assuré la continuité au moins alimentaire du pays. Sans les caissières, plus personne ne mangeait dans le pays et ça aurait été dramatique. Juste pour la petite histoire, nous on s'est posé la question parce que pour rappel, les, caisses et les, enfin, les caissières ont travaillé quand même trois semaines sans protection aucune, dont malheureusement aujourd'hui c'est l'anniversaire du décès de la première caissière qui est décédée du Covid de, de Carrefour-Saint-Denis, hein, malheureusement ça fait un an. Enfin, ça a fait un an en mars qu'elle est décédée, c'est l'une des premières, hein, et ça malheureusement ce n'a pas été la dernière qui est décédée des suites euh, du Covid parce qu'elle a travaillé euh, sans, sans protection aucune pendant trois semaines. Et nous on s'était posé la question à savoir euh, si on, on imposait un droit de retrait pour tous ces métiers parce que euh, le risque était trop grand, euh, ne serait-ce que pour elle-même et en plus pour leurs proches, on a affaire à des femmes Mères de famille en situation monoparentale, qui effectivement, et elles vont toujours bosser la peur au ventre, hein, euh, je veux dire, la situation un an plus tard n'a même pas évolué. Elles vont toujours travailler la peur au ventre au bout d'un an, même si les mesures aujourd'hui ont été prises, même si encore, euh, genre, je reviendrai, euh, même si les mesures ont été prises globalement, etc., elles y vont quand même toujours la peur au ventre. Et donc, effectivement, euh, on s'est aperçu mais c'est quand même dramatique, il faut quand même... Euh, 30 ans d'existence de, de, de, de la grande distribution Cine plus, pour s'apercevoir que les caissières étaient très, très mal payées. Euh, et le gouvernement a diligenté une étude dont on vient d'avoir les résultats. Donc, effectivement, le salaire moyen à l'heure est de 11,50 euros, alors que euh, c'est toujours pondéré par, effectivement, euh, les entrepôts qui sont rattachés à la branche. Et alors qu'il est à 10, il est au SMIC, hein, premier niveau, il démarre à 4 centimes au-dessus du de SMIC. Euh, beaucoup de temps partiel, donc euh, elle gagne 800 à 900 euros par mois net. Et pour un temps plein, au bout de 25 ans de carrière, c'est 1200 euros à taux cassé, euh, voire 1300, allez, parce que je, je vais être généreuse. Mais ça ne va pas chercher plus loin. En sachant qu'elles ne vont jamais ou rarement au bout de leur carrière, pour les mêmes raisons qu'ont exposé euh, mes, mes camarades euh, tout à l'heure, la pénibilité est telle, il hein, faut savoir qu'une caissière, c'est à peu près le poids d'un éléphant hein, qu'elle passe par jour euh, au niveau des articles scan. Euh, elles ne vont jamais jusqu'au bout de leur carrière euh, de par la pénibilité. Les conditions de travail qui se sont largement aggravées et d'autant plus pendant la période de crise sanitaire où certains magasins ont noté jusqu'à 40% d'absentéisme. Euh, et ça continue encore parce que justement, je, on vient de s'apercevoir qu'il y a une recrudescence de cas avérés de Covid de, de nouveau dans les magasins. Donc, on va retomber dans les mêmes problématiques que l'année dernière. Je veux dire, rien n'a évolué. C'est quand même dingue. qu'au bout d'un an, rien n'a évolué. Et aujourd'hui, ce fameuse étude du gouvernement euh, dit qu'il faudrait 14 euros de l'heure pour que les caissières euh, puissent vivre à peu près normalement. Euh, nous, on réclame 300 euros pour toutes et tous tout de suite, hein, avec un salaire bien sûr minimum à 1800 euros brut. Euh... <coughs> Et, euh, et nous avons entamé les négociations branches. Au départ, ils nous ont toujours proposé une augmentation de 4 centimes au-dessus du SMIC. Aucune organisation syndicale n'a voulu signer. Du coup, ils sont revenus en disant ben, on vous propose 10-25. Sauf que le SMIC a augmenté entre temps, il est à 10-20. Donc, euh, nous ne signerons pas, c'est bien évident. Et, euh, mais de toute façon, tout ce que ça a déclenché, c'est qu'une colère très très forte parmi les salariés, et depuis un an, on note quand même un certain nombre de luttes, hein. tout comme dans la santé, tout comme dans la, dans les, chez les enseignants, euh, il y a des luttes tous les jours, et en particulier, c'est surtout les caissières qui aujourd'hui euh, se mettent en lutte parce qu'elles n'ont pas de reconnaissance, parce qu'elles vont bosser la peur au ventre, et on est en train de réfléchir, nous, aux impacts psychologiques et physiques qu'il va y avoir à plus ou moins long terme sur cette catégorie de salariés parce qu'elles étaient en première, on les appelle comme on veut, hein, nous c'était salariés, précaires en plus, etc., femmes la plupart, euh, qu'elles soient en seconde ou première ou ce qu'on veut, ligne, toujours est-il, elles sont là. Donc déjà on a cette réflexion autour des impacts psychiques et physiques à plus ou moins long terme, et deuxième chose, on s'est dit que c'était plus possible, et je ne sais plus qui le soulignait tout à l'heure, je crois que c'est Guillaume, il parlait de Corian, on a les mêmes hein, dans la grande distribution des patrons qui sont dans les dix premières fortunes de France, qui pour certains préfèrent aller effectivement habiter en Belgique pour ne pas payer d'impôts en France, et je vous laisse deviner de qui je parle, euh, qui, qui ont préféré pendant la période, gonfler les dividendes des actionnaires plutôt que d'augmenter leurs salariés ou d'avoir une réelle reconnaissance envers eux et envers elles. C'est un, et je vais être peut-être un peu vulgaire et vous m'en exprimer par avance, mais c'est comme ça que les salariés nous l'ont remonté. C'est du foutage de gueule et un mépris total envers, ce, envers, cette, cette, envers ces métiers de la grande distribution. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle d'une prime. Pour l'instant, aucune enseigne s'en est emparée. Aucune enseigne. Et pour parler de la prime qui a eu lieu l'année dernière, ça a pour finir concerné très peu de monde, puisqu'ils ont exclu de cette fameuse prime toutes les mamans qui gardaient leurs enfants parce que les écoles étaient fermées, tous les cas contacts, toutes celles et ceux qui étaient atteints par le Covid, ce qui est quand même fort de café. Euh, enfin, bref, pour finir, ça a concerné très, très peu de monde. Ça crée plutôt des tensions entre les salariés. Certains salariés sont même venus travailler atteints du Covid pour ne pas perdre la prime ou pouvoir y prétendre. Enfin, c'était... Je ne trouve même plus les mots tellement c'était une période qui était révoltante, où effectivement euh, on a mis en lumière que ce secteur d'activité qui était dit essentiel ou qui est redevenu essentiel, euh, sans, enfin, était très très maltraité et payé déjà au à des pâquerettes. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train aussi d'entamer de, une réflexion autour d'un pôle public de la grande distribution, pour éviter euh, tous ces dérapages, euh, je ne vais pas revenir sur la loi EGalim. Hein, Aujourd'hui, vous avez vu que les agriculteurs sont en train de monter au créneau parce qu'ils n'ont pas bénéficié de cette fameuse loi EGalim, alors que les prix ont augmenté pour, pour les consommateurs. Les salariés n'en ont pas bénéficié pour autant, je vous rassure. Euh, et troisième chose, donc, euh, nous avons déjà initié euh, une action le 5 mars hein, devant le siège social de Carrefour pour dénoncer la mise en location gérance grève qui a été largement suivie dans les carrefours et surtout dans les entrepôts. Donc, nous remettons ça. Les carrefours rappellent à la grève le 3 avril, suivi par la CFDT. Donc, on suppose que ça va être largement suivi par les salariés parce qu'ils en ont ras-le-bol de chez ras-le-bol. Et nous, le 8, nous prévoyons un rassemblement devant le MEDEF, voilà, à partir de 10 heures, pour dénoncer, pour, déjà pour réclamer notre dû, pour avoir de réelles augmentations de salaire pour le maintien des emplois parce que malgré tout cela, ils continuent à, à initier des plans sociaux, automatisation des caisses, enfin, tous les plans, so, tous les plans euh, plus antisociaux que les uns que les autres, ils ont continué pendant la période à nous les, à nous, à nous les soumettre sans qu'on puisse réellement réagir, on va dire ça d'une manière syndicale. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue, juste pour dire que nous ne, laisserons pas, euh, nous, ne nous laisserons pas faire sans réagir, ça c'est clair, et je vais le dire comme je le pense, les luttes de femmes dans nos secteurs sont parfois des luttes très déterminées et qui s'inscrivent dans la durée, parce qu'effectivement, aujourd'hui, elles s'aperçoivent qu'elles valent quelque chose, et elles ont raison de le dire, et de le dire très très fort. Voilà, j'en ai terminé, merci. Merci beaucoup Sylvie. Benjamin, qui va se présenter euh, Pourrais-tu nous dire en quoi la revalorisation des métiers à prédominance féminine aura une incidence, aurait une incidence sur l'économie Je suis Benjamin Amar, euh, effectivement, membre de la commission exécutive confédérale, et je suis en charge de piloter le collectif confédéral sur les salaires. Euh, alors, bon, j ai, j ai, comme je suis quelqu'un de bavard, euh, j'ai prévu une intervention écrite, voilà, comme ça c'est… Ça m'évite de déborder et donc de, je, je pourrais ainsi respecter le temps. Donc, euh, alors, voilà. donc, depuis de nombreuses années, on observe une tendance du camp d'en face, à savoir les gouvernements libéraux et le patronat, à refuser le débat sur la légitime et nécessaire augmentation des salaires. La revalorisation des salaires est à leurs yeux un tabou et l'exiger relèverait du blasphème si on les écoutait. À vrai dire, la pandémie et la crise sanitaire et sociale qui l'accompagne reconfigurent les argumentations des libéraux pour refuser cette revalorisation générale. Quand c'est la crise, comme actuellement ou comme en 2008, au moment de la crise des subprimes, ils nous disent « on ne peut pas augmenter les salaires, c'est la crise ». Et une fois que la crise est finie, ils nous disent « on ne peut pas augmenter les salaires car il faut préserver la compétitivité ». C'est donc effectivement une situation sans issue avec une reconfiguration des arguments qui montre bien que pour le camp d'en face, encore une fois, la question des salaires est un non-sujet. C'est un véritable défi, sans doute le principal, pour le déroulement de la campagne salaire. Or, de ce point de vue, l'exigence de revalorisation des métiers à prédominance féminine dans le contexte de la pandémie, représente un angle d'attaque particulièrement efficace dans la bataille revendicative de première importance pour neutraliser l'argumentaire patronal. Et de ce point de vue, outre bien entendu la pertinence et la légitimité de cette exigence de revalorisation salariale pour les femmes qui travaillent dans ces professions, c'est donc une très bonne nouvelle pour l'ensemble du salariat. Exiger une revalorisation des salaires à prédominance féminine, c'est d'abord une nécessité pour permettre aux femmes qui travaillent dans ces professions de vivre dignement, alors même que si le taux de précarité est passé de 5 à 13 en 30 ans, il frappe encore bien plus largement les femmes, puisque 80 des travailleurs à temps partiel sont des travailleuses. Selon l'enquête de la DRES, outil statistique sous la tutelle du Premier ministre, rappelons-le, enquête donc de septembre 2019, les Français estiment qu'il faut 1760 euros pour vivre dignement. On mesure à quel point cette revalorisation des métiers si mal rémunérés dans la santé, le soin, l'éducation, permettrait aux femmes de faire face aux dépenses contraintes, encore plus pour les mères célibataires prenant en charge les enfants dans plus de 9 cas sur 10 en cas de séparation. Cette exigence de revalorisation est aussi en lien avec le choix de ces salariés d'exercer des professions qui sont centrées sur l'entraide, la solidarité intergénérationnelle et plus largement la cohésion sociale. N'est-ce pas Emmanuel Macron qui, dans son discours du 13 avril 2020, à la suite de la première vague du Covid-19, rappelait l'héritage révolutionnaire en invoquant le principe selon lequel, ouvrez les guillemets, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité sociale commune. S'il est avéré que ces professions sont essentielles au bon fonctionnement de nos sociétés, au point qu'on les applaudisse au balcon à 20 heures, si la parole présidentielle reconnaît elle-même que ces métiers ne sont pas rémunérés à hauteur de leur importance, alors les applaudissements ne suffiront pas. Une prime ponctuelle non plus d'ailleurs. Il faut essayer de... Il faut, pardon, cesser de tergiverser et de louvoyer et mieux payer ces métiers. D'autant que l'investissement dans ces métiers est de notoriété publique. Chaque journal télévisé répète le dévouement des aides-soignants, des aides à domicile, des infirmières, des professeurs des écoles qui ne comptent pas leur temps, alors même, qui ne, qui ne pas leur temps même quand des heures supplémentaires, ni, euh, ni payées ni récupérées, se comptent par millions, comme par exemple dans la santé. Revaloriser ces métiers serait aussi une très bonne chose pour la protection sociale et pour l'économie. La CGT le rappelle bien souvent, augmenter les salaires abonde les caisses de la sécurité sociale et l'égalité salariale femmes homme apporterait 6 milliards de cotisations. La revalorisation des métiers à prédominance féminine aurait le même type de conséquences positives. De même, dès lors que la consommation des ménages représente 55% à minima du PIB, il est évident que cette augmentation stimulerait l'économie. Ensuite, comme cela a été évoqué dans les premières lignes de mon intervention, arracher cette augmentation serait une bonne nouvelle pour tout le salariat, car on sait bien dans le combat syndical qu'une conquête de droit pour un segment du monde du travail se traduit aussi systématiquement dans une dynamique de nivellement par le haut, par des conquêtes pour l'autre segment. Dès lors que le discours de Jérémyade sur les salaires, discours patronal de Jérémyade sur les salaires, qu'on ne pourrait pas augmenter, aura été battu en brèche pour les métiers à prédominance féminine, il sera bien plus aisé de s'y engouffrer pour l'ensemble des professions. D'ailleurs, il en va de même pour l'approche si pertinente qui est portée sur la reconnaissance des qualifications de ces métiers. Elle mérite amplement d'être reproduite pour les autres professions. Nous pensons aussi que la proposition du SMIC CGT à 1 800 euros brut, alors même que les organisations de la CGT vont être consultées pour savoir si on décide ou pas de l'augmenter à 2 000 euros, est de nature à être une proposition forte pour animer la campagne. Il est entendu que l'on parle d'une échelle mobile des salaires et que c'est l'ensemble des salaires qui seraient concernés par la hausse. Pour les si nombreux salariés au SMIC, cela impliquerait 250 euros en plus à minima. C'est loin d'être négligeable. Je conclurai mon propos en rappelant que la campagne salaire a pris en compte d'emblée cette question de la revalorisation des métiers après les dominance féminine en l'intégrant dans nos modules de formation sur cinq jours au Centre Benoît Frachon et sur le module « décliné en territoire sur une journée ». Il en va de même pour la production de nos matériels déjà produits, tracts ou vidéos, mais aussi dans la campagne salaire en cours de finalisation. Et bien entendu, ce webinaire est l'occasion de perpétuer et de renforcer encore davantage notre coopération sur cette campagne centrale. Voilà, mes camarades. Merci beaucoup Benjamin d'avoir fait le lien avec les revendications CGT portées notamment sur les salaires. Euh, une question euh, du chat euh, à Marie, euh, concernant les 183 euros de complément de salaire, euh, est-ce qu'ils sont pris en compte dans la retraite, dans le calcul pour la retraite Oui, c'est du salaire, donc ça, ça va compter. La problématique euh, pour ces 183 euros, c'est euh, l'aspect euh, complément de salaire. et Donc, ça peut, euh, c'est ce que je disais... Euh, être diminué, voire, euh, voire disparaître euh, en fonction euh, du budget de la Sécu, enfin des, voilà, en fonction des économies qu'ils veulent faire sur la masse salariale, vu que c'est leur objectif premier, en fait. C'est pas la qualité des soins, c'est de réduire la masse salariale. D'ores et déjà, une question euh, qui s'adresse peut-être à toutes euh, et aussi euh, qui pourrait euh, venir euh, dans l'intervention de Céline, euh, qui est euh, une question... Euh, de Corinne, euh, euh, qui nous demande pourquoi pas une journée de revendication unique pour tous les secteurs. Euh, nous ne pouvons pas continuer à, à accepter cette situation et c'est effectivement ce qu'on vise euh, notamment dans la journée du 8 mars, avec euh, ce combat pour euh, la reconnaissance euh, de la valeur du travail et euh, des, des salaires plus forts pour, pour, pour, pour toutes les femmes. Bah, je pense que c'est une excellente idée, euh, mais effectivement, c'est Sophie Binet qui l'évoquait, le, euh, le, le, euh, le 8 mars, ce n'est pas juste une journée de quelques féministes ici et là euh, qui se réunissent, ce n'est pas euh, la journée pour la femme ou je ne sais quoi, et je crois que cette année on l'a prouvé, l'année dernière aussi, et ça fait déjà pas mal d'années que c'est le cas, c'est l'occasion de mettre en avant aussi des luttes de femmes au travail, et le fait que cette année le, le slogan c'était « les premières de corvée », c'était bien dans l'idée euh, de mettre en avant… Euh, le fait que toutes ces professions sont dévalorisées de façon structurelle, ce n'était pas juste l'occasion à cause de la crise Covid, c'est un problème bien plus profond. Donc euh, voilà, je pense que c'est bien qu'il y ait cette prise de conscience dans la CGT, que ce n'est pas juste le fait du collectif femmes mixité que de lancer des initiatives le 8 mars, ça concerne effectivement l'activité de tous les syndiqués et ES. Voilà, j'en profite puisque j'ai la parole pour dire que François Xavier de Veter nous a rejoints lors de cette table ronde et que ça fait plaisir puisque donc du coup, il y a eu quelques chercheurs, chercheuses qui ont participé et je crois qu'il nous a fait un conseil de lecture dans le chat et c'est bien. On peut peut-être aussi faire un, dire un mot sur la remarque de... Sylvie Brunol. Sylvie Brunol qui, qui fait une remarque qui concerne un petit peu euh, toutes les intervenantes, euh, puisque dans le secteur euh, du soin et du lien, euh, il y a aussi, en plus euh, de, de la reconnaissance des salaires qui va avoir une implication directe sur ce que seront les retraites à l'avenir, la, la, la situation des retraités actuels et donc euh, euh, comment... Euh, quelles revendications pour les retraités actuels dans, dans tous vos secteurs pour qu'elles que, qu puissent être, avoir un, un revenu décent Quand il y a une augmentation des professions, donc une augmentation salariale des professions, il y a une répercussion sur les personnes qui sont retraitées. Et depuis la retraite Fillon en 2003, cette péréquation vers les personnes retraitées n'existe plus. Et donc, par exemple, sur les 183 euros du Ségur, euh, qui ont été, euh, pour prendre la dernière augmentation, il n'y a pas de conséquences de pension euh, pour les retraités. Donc, est-ce que, euh, justement, alors pour Sylvie, dans les personnes, euh, les femmes dans le, dans le commerce ou euh, Marie dans les secteurs du soin, euh, qu qu'est-ce qu qu qu que la CGT revendique sur ces questions-là et les actions et euh, l'évolution Merci. Qui concerne le secteur de la santé, il y a régulièrement des mobilisations des, des retraités justement pour euh, réclamer euh, la, la revalorisation de leurs pensions euh, effectivement euh, par rapport d'une part au coût de la vie euh, qui évolue et d'autre part effectivement euh, euh, au, au aux nouveaux aspects qui apparaissent dans la loi, voilà, pour qu'elles aussi puissent bénéficier de cette. Elles aussi, oui, eux aussi. Euh, puissent bénéficier de cette revalorisation. Concernant euh, le commerce, de toute façon, les retraites, malheureusement, elles sont très, très basses, hein, de fait, euh, <rire> du temps de la partialisation, du temps de travail, etc. Il et n'est pas rare de voir euh, des retraités qui, malheureusement, sont obligés de, de compléter leur retraite par un petit boulot. Hein, euh, bon, je pense à distribution, mais là, de, de pub pour la peine, euh, garde d'enfants, garde etc. Euh, puis, alors, pour être clair, les augmentations de salaire dans notre branche sont tellement minimes que de toute façon, je ne sais même pas s'il verrait quelques différences, puisque nous-mêmes, nous ne la voyons pas. Donc, euh, après, j'avoue en toute franchise qu'on ne s'est jamais forcément penché sur la question. Euh, mais c'est vrai que quand les retraités viennent à nos assemblées générales, etc., ils décrivent leur situation financière qui est très précaire, hein, qui, est très, qui est très misérable. C'est un peu gros comme mot, mais qui est très précaire. Voilà. Hier j'en discutais justement avec un camarade qui va bientôt ouvrir ses droits à la retraite et il me disait « Sylvie, moi je vais aller le plus loin possible parce que j'ai déjà fait le calcul avec 900 euros de retraite, je ne vais pas pouvoir vivre, sinon à payer mon loyer, mettre un peu d'essence et c'est tout. Et ce n'est pas comme ça que moi je conçois ma, ma vie à la retraite. Donc euh, il faut qu'on s'y penche, c'est vrai, euh, il faut qu'on s'y penche, voilà, tout simplement. » Mais de toute façon, petit salaire, petite retraite, ça va ensemble malheureusement. Et je crois que Benjamin le disait très pertinemment et très justement. Une véritable revalorisation des salaires, de toute façon, ça ne sera bénéfique que pour l'ensemble des salariés, y compris de nos retraités. Donc, voilà. Et je rejoins euh, Benjamin, euh, il parlait d'une de revendication à 2 000 euros, nous avons la même réflexion au niveau de notre fédération, hein, parce qu'effectivement le 1 800 aujourd'hui ça paraît euh, un peu juste. Oui donc euh, les revendications de la CGT pour une revalorisation salariale, euh, pour l'ensemble des salariés mais aussi pour l'ensemble des retraités futurs et actuellement, il ne faut pas mmh. l'oublier pour les retraités qui sont déjà... Euh, en retraite. Juste une petite remarque par rapport à une question qui, qui est mise sur le QR. En effet, les 183 euros euh, ne sont pas… Enfin, euh, oui. euh, c'est 183 euros pour oui. tout le monde, peu importe la qualification ou l'ancienneté. Euh, dans la fonction publique hospitalière et quand je dis fonction publique hospitalière ce n'est pas pour l'ensemble des, des agents et des agentes parce qu'il y a encore des personnels notamment du secteur social qui sont encore exclus de cette euh, de cette euh, nouvelle euh, de ces 183 euros Effectivement, quand j'ai fait ma comparaison entre infirmières euh, et techniciens, hein, en comparant les grilles de rémunération, on voyait bien que euh, même les changements, par exemple, de revalorisation, le fait que les infirmières soient passées en A, ça n'empêchait pas qu'avec le jeu des primes de technicité et avec l'ancienneté, eh les techniciens, in fine, en fin de carrière, dépassaient les infirmières, y compris en catégorie A. Donc, ce n'est pas une prime pour tout le monde qui peut changer le fait puisqu'on voit bien que rien que le passage en catégorie A n'a pas suffi. Mais j'aimerais juste dire que dans le Ségur de la santé, il a été question, mais je n'ai pas vu depuis ce qui s'est passé, euh, qu'il y ait une vraie revalorisation pour les infirmières, donc l'intégration d'une un, vraie catégorie A, et ce qui supposait bien que c'était un petit A, et puis, deuxièmement, que les aides-soignants passeraient en B. Mais je n'ai pas vu depuis euh, des mesures allant dans ce sens-là. Non, très vite, en ce moment, on n'a toujours pas le, le retour de passage des aides-soignants en catégorie B. C'est toujours euh, en travail. Euh, et euh, c'est le, le grand bémol, du, un des grands bémols du Ségur, c'est la question justement de la revalorisation euh, à valeur égale de ces métiers à prédominance féminine, malgré notre revendication forte. Merci pour ces précisions. Euh, nous avons euh, aussi Viviane qui euh, a une question pour Benjamin Amar. Euh, quel travail mis en place à la Confédé sur la classification, euh, car euh, nous sommes en difficulté dans notre fédération Voilà, plutôt pour savoir, euh, en plus de ce que tu as avancé sur les salaires, Benjamin, euh, les, les classifications, ce qu'il en est de nos revendications sur ce sujet. Alors, effectivement, là, il y, y a un... Il y a une bataille là-dessus, qui est une bataille cruciale. D'ailleurs, c'est un, un des éléments dans le, dans le module de formation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a particulièrement mis en avant. D'abord parce qu'en fait, on se rend compte que dans le corps militant, ces questions-là sont assez peu maîtrisées. Ça fait partie justement de, des choses que les camarades ne maîtrisent pas forcément. Moi, je, je, on a fait la journée d'études dans pas mal d'UD et on l'a fait dans l'union départementale donc je suis un des dirigeants, le Val-de-Marne, et là-dessus, clairement, j'ai vu des camarades qui sont des camarades du premier cercle militant, pas être au carré là-dessus. Euh, et alors, c'est extrêmement important, parce que nous, ce qu'on dit à la CGT, c'est qu'effectivement, euh, la classification doit se faire euh, se, sur, les, euh, sur les qualifs, sur la, sur la reconnaissance des qualifications. Voilà. Et parce qu'autrement, euh, on se rend compte que le, le patronat, lui, il pousse à l'individualisation avec des critères qui n'en sont pas, parce qu'à la fin, c'est bien évidemment à la tête du client et en fonction de votre obéissance euh, aux injonctions de la direction. Je donne un exemple. Euh, J'ai eu le plaisir de, de faire un débat avec Hubert Mongon de la Métallurgie, enfin le, le comment dire, le dirigeant de l'UIMM, hein, la dernière page d'Ensemble. Euh, C'était extrêmement sympathique. Et ce que je lui ai mis dans les dents, c'est ce que les camarades de la Fédé de la Métallurgie m'avaient soufflé à l'oreille, à savoir que dans la négociation de branche qui dure depuis des années, euh, le patronat ne cesse de vouloir imposer une, une classification au poste. Ce qui est bien évidemment extrêmement dangereux parce que une classification au poste, ça signifie que ben bah, on vous change de poste, on vous baisse de salaire. Ce qui est pas ce qui est pas possible avec une, une classification fondée sur la qualification parce que euh, voilà vous pouvez vous progresser dans la qualification, vous ne régressez jamais. Donc voilà c'est ce point euh, ce point extrêmement euh, extrêmement important euh, que comporte qu à la CGT. En fait on veut des critères collectifs, objectifs euh, et non pas des critères individuels et on est convaincu à la CGT, on a bien raison. Que le salaire c'est la reconnaissance d'une qualif d'une compétence à vous intégrer là dedans également la validation des acquis etc nous passons la parole à céline pour la conclusion de notre webinaire Alors bonjour à toutes et à tous merci aux participantes et aux participants à ce webinaire merci aussi à celles et ceux qui ont permis euh, la tenue de ce, ce webinaire, qui ont préparé euh, ce moment, je pense, important et, et, euh, et fort intéressant. Alors bien sûr, hein, on aurait toutes et tous préféré euh, euh, avoir ce moment en présentiel, mais malheureusement, euh, et je pense que, enfin, je n'aurais pas forcément une note optimiste de ce côté-là, mais je pense que, bon, les choses étant, et les annonces à nouveau, les nouvelles annonces d'Emmanuel de, de, Macron Hier, nous, nous montre que bon, ce ne sera peut-être pas de sitôt qu'on pourra faire des choses en présentiel comme on a l'habitude de faire et comme on aime faire aussi, mais il n'empêche que euh, ça, enfin, les webinaires nous permettent quand même d'avoir des échanges et d'avoir de, donc des, des moments importants. Alors, euh, moi je pense que je vais juste revenir, hein, parce que bien évidemment, beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas revenir sur, euh, d'ailleurs, ce qu'a pu dire Sophie en introduction, hein, qui a bien balayé les choses et euh, l'intérêt de la campagne. Après, euh, tous les témoignages qu'il y a pu y avoir, que ce soit le témoignages de syndicalistes, de salariés, d'économistes, euh, le témoignage aussi de, de la camarade de, de la CSI. Je pense que ça fait un tout et, et on voit combien, justement, la journée a été préparée avec aussi les différents collectifs confédéraux puisqu'on voit bien qu'il y a, et ça a été identifié et, et précisé lors des différentes tables, roses, euh, tables rondes, je <rire> ne sais pas n'importe quoi, excusez-moi, euh, donc euh, identifié, euh, différents enjeux ont été identifiés et aussi euh, donc, euh, différents intérêts de cette campagne. Alors juste pour rappel quand même, hein, donc cette campagne, campagne féministe, donc elle repose bien sur trois volets, on l'a dit, le premier étant l'investissement dans le secteur des soins et du lien, et aussi donc le renforcement bien évidemment des services publics. Le volet de la revalorisation des métiers à prédominance féminine, là c'était donc notamment le sujet de la dernière table ronde. Et aussi, donc, euh, la réduction du temps de travail et euh, la création euh, des droits pour, pour la parentalité, même si on en a moins parlé, mais ça fait aussi par, partie, euh, donc, euh, de, euh, du volet, d'un des volets de, de cette campagne. Alors, ça a été dit aussi, mais je pense que c'est vraiment très important, les enjeux, ils sont multiples. Ils sont multiples parce que, d'une part, euh, euh, le secteur, donc le secteur euh, des soins et, euh, et euh, du lien, euh, ce secteur-là, il répond à des besoins sociaux. Il répond à des besoins sociaux et il permet aussi de supprimer les inégalités. Alors, de supprimer les inégalités sociales, mais pas que, bien évidemment, on reviendra, c'est une thématique à part entière, l'inégalité, bien évidemment, les inégalités femmes. Ce secteur aussi permet... Euh, de renforcer, en tout cas devrait permettre, de renforcer, euh, on va dire, euh, la mission de l'État social. État social, Etat social qui aujourd'hui est en vrai recul. Il est en recul euh, et ce recul est consécutif à des politiques menées euh, par les gouvernements, Alors, le gouvernement actuel bien évidemment, mais euh, par euh, les gouvernements qu'on a eus successivement euh, ces dernières euh, décennies. Euh, et aussi, donc, pour finir, bien évidemment, euh, l'enjeu euh, de, de gagner euh, l'égalité femmes-hommes, puisque ça a été dit aussi. Euh, ces secteurs-là, donc, sont. Euh, ces métiers sont exercés principalement par des femmes mais aussi, donc, ils répondent à des besoins qu'ont essentiellement les femmes, et ils permettent aussi, tout en répondant, par exemple, à l'accueil de, de la petite enfance, à l'accompagnement de, de nos aînés, ils permettent aussi de dégager aussi ces secteurs-là de ce que peuvent faire les femmes habituellement, et permettre donc aux femmes aussi de pouvoir exercer des professions et d'avoir le temps nécessaire pour cela, en attendant, bien évidemment, qu'il y ait ce fameux partage des tâches domestiques qui, on le sait, n'est toujours pas d'actualité, malheureusement. Alors, plus précisément, c'est aussi, et ça a été dit aussi, notamment par l'économiste aussi, c'est et puis par les différents intervenants aussi, d'ailleurs, au travers des différents témoignages, justement, des professionnels de ces différents secteurs, c'est puisqu'on ne délie pas les conditions de travail et les conditions d'exercice de ces métiers-là avec le service rendu. Donc, c'est savoir aussi, ce sont des questions sociales et sociétales, cette question donc de secteur professionnel et d'investissement dans le secteur des soins et du lien. Donc, quelle société euh, voulons-nous euh, Que ça soit pour, pour nos aînés, que ça soit pour la jeunesse, que ce soit euh, pour la petite enfance et bien évidemment que ce soit sur les questions d'égalité et notamment d'égalité femmes-hommes. Donc, euh, je pense que, euh, j'y viendrai tout à l'heure, justement, cette campagne doit mettre en lumière tout, euh, tous ces enjeux, justement. Et, euh, et mettre en lumière aussi que ces secteurs-là, ces professions, euh, elles sont euh, véritablement euh, la clé de voûte de nos sociétés. Alors, clé de voûte qui aujourd'hui est en effet méconnue, pas reconnue, mal reconnue, et euh, clé de voûte qui est invisibilisée. Donc ça, je pense qu'on a aussi, et c'est notre tâche en tant qu'organisation syndicale, de, de mettre en lumière justement cette utilité sociale, qui d'ailleurs... A, été, a dû être reconnu dans la période, même par Emmanuel Macron, parce que en effet, forcément, dans la période de pandémie, on a bien vu, la population a bien vu que sans les métiers décrits, que ce soit du soin ou du lien, il ne pouvait pas y avoir de survie dans une période aussi difficile. Donc, de la parole même du président de la République, il a dû euh, finalement euh, avouer que oui, euh, ces métiers, différents métiers, d'ailleurs pas que du soin non plus et du lien, mais quand même euh, en grande partie, euh, ces métiers avaient une forte utilité sociale et qu'il a même reconnu d'ailleurs que euh, les personnes qui exerçaient dans ces métiers n'étaient pas suffisamment rémunérées. Alors après, on le sait et malheureusement on est habitué, euh, ce gouvernement, ce président de la République, alors, il y a des paroles, il y a des mots, mais qui sont très peu suivis des faits, puisque par contre, et on le voit malheureusement, les mauvaises réformes continuent, ils continuent à nous imposer ces mauvaises réformes, ces plans d'austérité, les restructurations, notamment dans les services publics et la fonction publique, mais pas que. Euh, il continue à, à ne pas donner justement les moyens à tous ces secteurs-là et il n'a pas revalorisé concrètement justement euh, les professionnels et professionnelles euh, en majorité. Euh, il n'y a pas eu cette revalorisation, même s'il y a des engagements, des promesses, mais elles ne sont absolument pas euh, tenues. Donc, on voit bien forcément qu'il euh, euh, y a des luttes à mener que le, le, le chemin à parcourir est, est, est important et dense c'est pour ça que je pense que cette campagne est particulièrement importante parce que ça doit être pour notre confédération mais pour toutes les organisations de la CGT ça doit être un point d'appui aussi au-delà de la campagne, de ce qui a été dit, il va y avoir une étude, il y a différents éléments et outils qui vont être mis à disposition justement de nos organisations syndicales et des syndicats, mais je pense qu'au-delà de ça, que ce soit sur les questions revendicatives ou sur les questions de vie syndicale, nous devons pouvoir nous appuyer sur cette campagne en croisant justement tout ce qui a été dit sur les conditions de travail, sur la revalorisation des métiers à prédominance euh, féminine, euh, sur l'utilité sociale de, de ces métiers, sur la société qu'on qu qu souhaite, sur le service rendu, euh, sur ce qu'on souhaite pour, pour nos aînés, pour la, jeunesse, pour la jeunesse, pour la petite enfance et sur les questions euh, euh, d'égalité justement et, et aussi sur la réponse aux besoins fondamentaux euh, en fait, de, de la population. Alors moi, je pense qu'à la CGT, et ça a été dit aussi, nous souhaitons un véritable plan de rupture. On l'a dit, hein, ce n'est pas le plan de relance qui a été mis en avant par ce gouvernement lors de cette pandémie, qui finalement n'est pas un plan de relance, mais bien un plan de continuité des mauvaises politiques et des régressions sociales que nous impose ce gouvernement. Nous, on veut un véritable plan de rupture. Et le, le plan de rupture, ça commence justement par l'arrêt des différentes réformes. Je ne vais pas revenir dans le détail de ces différentes réformes, ça a été dit hein, par les, les différentes intervenantes et intervenants, que ce soit sur les secteurs de l'éducation, de la santé, euh, de, de, de tout ce qui est aide à la personne, du service à la personne, et des métiers de lien, même dans le commerce. Donc ces réformes, elles, elles doivent cesser, ainsi que par exemple aussi la réforme de l'assurance chômage, puisqu'elle va percuter euh, aussi de plein fouet et principalement et en majorité en tout cas les femmes. Donc par contre il faut un vrai plan d'investissement et un vrai plan d'investissement justement dans le secteur des soins et des métiers du lien et des moyens, des moyens mis en place que ce soit des moyens humains et des moyens matériels. Donc je pense que, euh, et on l'a dit, et ça je pense que, enfin, j'y reviens aussi parce que ça me semble vraiment essentiel aussi, c'est que vraiment les conditions de travail, le sens du travail, il est vraiment lié au service rendu et vice versa, c'est-à-dire que le service rendu, la qualité du service rendu, cette qualité, elle dépend énormément des conditions de travail et elle donne du sens justement aux travailleuses et aux travailleurs. Donc ça, je pense que c'est essentiel et ça nous permet à nous, euh, organisation syndicales, bien évidemment, de faire les liens et c'est ce qu'on fait de toute manière, chacune et chacun, dans nos professions. Donc euh, oui, je pense que notre organisation et la CGT, elle doit s'engager euh, aux côtés donc, de, de, de tous les, les salariés, de tous les salariés. Elle doit s'engager sur sur justement l'amélioration de ces conditions de travail, sur la revalorisation de tous ces métiers et sur justement la qualité du service et l'amélioration et le sens et de rendre du sens à nos métiers et au travail. Donc je pense qu'on l'a montré, on l'a démontré, ce webinaire le démontre parfaitement, c'est qu'il y a différents collectifs, confédéraux, qui travaillent sur ces différents sujets, et c'est bien là la mise en commun qui a pu être faite, le travail en commun qui permet justement de faire le, le pont, euh, des ponts et des liens entre les différentes revendications et euh, avec ce qu'on veut porter. Alors après, ça a été dit aussi, il y a eu une question d'ailleurs en ce sens, donc cette question, ça va nous permettre d'avoir des, des outils, de l'argumentaire. Quand je dis nous, c'est bien évidemment syndicats et salariés pour mener la bataille, parce qu'à un moment donné, il faut que concrètement… On constate, on amène des argumentaires, euh, on évalue, et ça c'est normal, c'est même indispensable, mais après justement il faut que euh, ces éléments-là nous servent à gagner, à gagner enfin euh, l'égalité, à gagner de me meilleures conditions de travail, à gagner à, à, à, à, à ce que l'État euh, investisse réellement euh, dans tous ces euh, métiers et à gagner du progrès social et une autre société finalement. Donc ça c'est vrai qu'au euh, niveau donc, syndical, et là ça percute bien évidemment les questions de vie syndicale, de syndicalisation et d'organisation aussi de ces salariés, alors c'est vrai que ce n'était pas vraiment le sujet, mais c'est vrai que ces salariés souvent aussi sont assez isolés, sont dans des professions où il n'y a pas forcément d'organisation syndicale, sont, sont seuls aussi et forcément elles sont beaucoup plus exposées et, et elles ont… Beaucoup plus exposées vis-à-vis de l'employeur, vis -vis c'est beaucoup plus difficile pour elles. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas s'organiser, se, se, se, se, bien au contraire, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a eu énormément de batailles dans ces secteurs-là, malgré justement la difficulté de se syndiquer et, et la difficulté parce qu'elles sont seules et isolées. On voit une, une forte déter détermination. Maintenant, c'est à nous aussi, organisation syndicale, de pouvoir permettre à ces salariés de mieux s'organiser sans non plus être. Euh, on va dire exposés à des euh, répressions, d'ailleurs euh, bon, voilà, certaines présentes ici sa savent et euh, malheureusement ont été victimes de, de ces répressions et discriminations donc c'est un petit peu aussi euh, notre rôle or, organisation syndicale de permettre cette organisation et de permettre finalement euh, l'élévation du rapport de force dans chaque entreprise que ce soit d'ailleurs dans le secteur public ou privé parce qu'il sera nécessaire et indispensable pour gagner tout ça aussi donc je le dis en réponse aussi à la question, alors bien évidemment il y a le mars, mais pas que, je pense qu'il faut aller aussi au-delà, et il faut qu'on réussisse à ce que ce 8 mars soit beaucoup plus massif, que chaque syndicat euh, euh, s'implique dans, dans ce 8 mars, que chaque salarié puisse aussi se mobiliser ce jour-là, mais pas que, parce qu'on sait que pour gagner justement euh, toutes ces choses, euh, forcément, puisque comme on a dit, tous les enjeux et tous les impacts que ça peut avoir, eh bien, on sait que euh, ceux d'en face, ils, ils ne vont, vont pas nous le donner comme ça. Donc, forcément, il va falloir arriver à, à créer un, un, un fort euh, rapport de force. Alors, juste donc pour finir, donc, cette campagne, en tout cas, elle doit nous aider euh, à, à cette construction aussi euh, du rapport de force et euh, à notre organisation. Donc, je le dis simplement là, plus concrètement, hein, même si euh, je crois que Sophie l'a dit euh, en introduction, donc, il y aura euh, très rapidement une mise à disposition d'un matériel de communication. Euh, donc, ça, ça devrait être euh, au, mois de, au mois de septembre. Il y aura aussi une mise à disposition d'un 4 pages hein, pour les salariés et d'un livret pour les militantes. Et euh, une publication aussi d'une tribune large avec personnalités association associations féministes. Une, alors là, c'est sur du temps, hein, parce que c'est vrai que euh, enfin, les choses sont pensées et vont se, se dérouler sur, sur du, du, du, du moyen et long terme aussi. Donc, une organisation d'un grand colloque, alors là, on sera quand même en, en début de 2022, et puis, bien évidemment, d'ores et déjà, et eh bien, aussi, euh, sur cette base-là aussi, une construction euh, euh, d'un 8 mars 2022 euh, qui euh, devra être particulièrement euh, massif, euh, visible et, euh, et, euh, et offensif. Donc, euh, voilà, moi, je, je pense que, et j'appelle d'ailleurs euh, tout le monde, euh, mais… Euh, et euh, toutes nos organisations syndicales, il y a des, des mobilisations très prochainement, que ce soit le 6 avril, que ce soit le 8 avril, où beaucoup de, de ces métiers-là et beaucoup de ces salariés professionnels seront en mobilisation. La, la continuité de, de ces mobilisations, malgré justement les difficultés liées à, aux conditions sanitaires et à la crise sanitaire, elles vont, elles vont continuer à, à, à se, se construire. Et je pense que, enfin, voilà, je pense qu'on a, on a vraiment là une belle initiative et une, une campagne importante qui va nous, nous permettre de, de poursuivre tout, nous, tout notre travail revendicatif, bien évidemment, au sein de notre organisation et confédération, mais aussi de permettre aux, aux, aux uns et aux autres sur les lieux de travail de pouvoir justement gagner enfin l'égalité et l'investissement dans, dans tous ces secteurs professionnels. Merci beaucoup. Et juste vous souligner, il y a eu plus de 80 participants et participantes. Donc, bravo et merci à toutes et tous. Et puis, souligner aussi que certains et certaines d'entre vous étaient même regroupés pour suivre ce webinaire. Donc, c'est une bonne chose et nous en sommes heureuses. Encore merci à tout le monde, à l'ensemble des participantes et des participants. À très vite, à très bientôt.